Faire le test du VIH n'a jamais été aussi facile. Sans frais, sans ordonnance, sans rendez-vous, dans tous les laboratoires de biologie médicale.